Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une boucherie au car. Ils ont augmenté le sniper. Enfin le car 98 MW, il est passé de 50 mètres à 75 mètres. Et au final, vous allez voir qu'il y a une petite différence. Je vous laisse regarder, liker, commenter, abonnez-vous. <muché> J'ai l'impression qu'on essaie de me chaparder, chat. Vous aurez joué au KMW après la mage, il y a une classe qui tue à 71 mètres. 71 mètres, dis-tu? Il est où cet enculé chat Vous voulez que je vous montre un truc chat oh, Regardez Je comprends pas comment tu fais pour être aussi con pour rester à cet endroit en vrai. Est-ce que ça se voit, chat, que j'ai repris à jouer à CS J'ai l'impression que mon AIM il s'est bien amélioré quand même. J'ai... J'ai j'ai affûté mon AIM les gars. Je crois qu'il y a quelqu'un juste là C'est quoi Vous voyez ce mec là je vais, le je vais le choper, chat. Non. Ah mais là c'est le retour des snipers les gars. Moi je, je vais recommencer à kiffer le jeu. Quand MW2 va sortir, les mecs, je vais vous faire un de ces spectacles. Mais un de ces spectacles, vous allez, vous allez péter les plombs. Je vais masteriser mon jeu. Merde. Oh, ça, c'est le karma. Alors le problème c'est que je sais pas d'où elle arrive la frappe Ah oh chaud, t'as pas le droit. 3, 2, 1, maintenant. Vas-y le couteau. Mon couteau ça. Fermez la bouche, chat Ça vous dérange pas si je suis un peu concentré pour cette fin de game toi Oh filet des Tu seras à rien, tu baisses que dalle RT pour les ultras, pas de life pour les ingrats Tu veux des, tu perds, tu veux perdre mais tu fais, je suis ton père, je te perds quand je t'allume. Je suis le meilleur joueur de ce jeu. Merci Roby, c'est super gentil.